Monsieur le Président, chers collègues. En tout on peut comprendre les arguments des manifestants anti-Amazon, à on peut citer le anti-démandard. Sur le commerce, sur le e-commerce, euh, qui, qui il y a fait le commerce anonymat personnel, mais hélas, pour combien efficace en matière de rapidité, et puis pas pour les là là, autant, mais ça ne veut pas dire que non plus on les autres, heureusement. Cela dit. Amazel Delta ne vient pas ici donc, même avec sa barrière de camion, s'il ne vient pas ici, vous l'avez justement dit, il ira ailleurs, et nous aurons perdu des enfants. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, cela reste moindre, il nous faudra choisir. Je souhaite pour la part, partagerez vous quelques réflexions au sujet de la future éventuelle ligne 3 du métis, dans la presse locale à Paris, la semaine dernière, euh, en lien avec ce projet. Les deux tracés envisagés pour amener ce bus au projet d'Elta, eux-mêmes, Starflex. Rien n'est arrêté, hein, Pardon Rien n'est arrêté, oui. que, euh, les études sont loin d'être euh, appuyées. Je vous prie, okay. Réflexion sur oui. le C'est bien que rien n'est arrêté. Mon impression est que vous ne recherchez pas à apporter un service d'intérêt général au service de la population, mais simplement à transporter les salariés du site sur le lieu d'entrave. Pourquoi privilégier ce masque de nouveau revenu, qui rendait des destructions inévitables à la construction du dévoile métis en site propre Et je crois que la base publique, et à juste titre, la base mobilise encore plus qu'elle ne le fait actuellement à Chapelle-Saint-Germain. C'est un constat. Le site de la zac est un indécent pour les personnes ne disposant pas de voiture, Ne se il pas plus judicieux L'étudiant pour l'ensemble, pour la ZAC et l'esclavage. En termes de déplacement de vue. D'ailleurs, je note que j'ai quand même vu ce, ce, ce livre de projet de présentation. Aujourd'hui, il est difficile d'accéder en bus. Il n'y en a presque pas et les navettes sont trop rares. Il est aussi dangereux de circuler à pied ou à vélo. C'est une zone en manque d'infrastructure. J'ai peur et j'espère que les quatre partenaires d'enseignement qui vont conditionner la construction d'un bon point à l'intersection qui de la RD5P à l'île du Gravière. De cette YouTube, le soit qui ajout du tout, les voitures ont un pour eux et un certain avantage, entre guillemets, pour le géant qui les concurrence. Donc en résumé, je, je, je pense qu'il faut un plan global de circulation de la zone de l'île hein, au profit de tous et de réfléchir sa raison au bien-projet commun, 2003 trois qui risquent de poser des gros débats de urbaillistiques si l'on reste sur des projets que j'ai de les moustaches du maire de Metz vont se presser, mais n'est pas la parole de ce Je pense aussi que pour les travailleurs du site Delta, il est envisageable de créer éventuellement une nouvelle ligne de bus pour s'adapter à la demande et au à venir, Mais je crois aussi que c'est une société riche qui a peut-être les moyens de prévoir des navettes pour ramasser son personnel dans les gardes, dans d'autres lieux, euh, comme le font d'autres sociétés euh, à travers la France et dans entier. Il y aura 820 emplois, on y reviendra sur le site Simultanimo, chez l'État, hors période de fête. Ces travailleurs ne viendront pas tous en bus, mais en voiture, en vélo, des villes comme Maria, Sonia, etc. L'offre en bus euh, sera sans doute à revoir, et bien euh, sûr avec, euh, avec la montée en puissance du site de Frescati. Enfin, fait, j'en terminerai cette question à vous, monsieur le président de cette euh, sur les chiffres. Sur le site Papertjean, il parle de plein de emplois le 5 octobre. Le RF de l'ONU parle de 2000 par emplois. Et vous, M. le Président, le 19 10, vous parlez dans le République à de, de centaines d'emplois. On commence à parler centaines à la place de milliers. Ça veut dire peut-être que... Enfin, pas non, mais c'est dans mon extrait plus d'œuvres que je fais. je suis sur la notion de plus <rire> Ok. Alors, le détail qu'on utilisait en mathématiques pour décrire une différence entre deux grandeurs, ben, voilà, je souhaitais donc savoir quel est le chiffre d'emploi terrestre le nous pour vous disposer à ce jour. Je vous remercie.